Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur les impacts de balles donc sur la suite du SLA Heavy APC 54 de chez j'ai décidé bah, comme à mon habitude de vous faire partager euh, un petit tutoriel et je vais vous montrer et vous expliquer comment je réalise différents impacts de balles tirs de mortier, de roquettes, etc., etc. Donc dans cette vidéo on va voir trois techniques différentes Alors pour commencer, je vais utiliser ce, cet outil, ce, ce multi-outil, on va dire, qui permet de faire différents travaux, comme vous connaissez euh, bien souvent sous la marque de Dremel ou autre. Donc là, en l'occurrence, bah, ce n'est pas la marque Dremel. J'avais acheté ça euh, dans un hypermarché, je crois, ça devait être euh, au Lidl, cette marque-là. Et franchement, pour le prix, ça fait parfaitement son boulot. Donc, je vais vous montrer euh, les, les outils euh, et les fraises que j'utilise dans ces boîtes là il y a plein de fraises différentes donc c'est très très pratique pour faire ce genre de, de travaux surtout au niveau des maquettes on l'utilise euh, bah, régulièrement donc dans un premier temps je vais utiliser cette petite tête donc euh, c'est une petite tête ronde euh, qui fraise donc, vous allez voir pourquoi j'utilise ça ensuite je vais utiliser euh, cette tête-là. Elle est un peu plus euh, ovale. Donc ça. Et nous allons utiliser euh, cette tête-là. C'est plus une petite fraise euh, point -troll. Donc pour euh, Notamment pour les petites impacts de balles, etc. C'est très pratique. Et on va utiliser cette petite mèche en forme de en forme de pyramide on peut dire et on finira pour la troisième méthode avec du petit chetamia donc dans un premier temps ce que vous pouvez faire mais alors ça vous êtes vraiment pas obligé pour ceux qui se sentent pas à l'aise c'est commencer à marquer les impacts de balles donc faut surtout pas se prendre la tête sur ce genre de choses c'est un peu aléatoire c'est vraiment un exemple. On peut aussi faire des fissures. Si un rocket, par exemple, aurait frôlé légèrement ou serait rentré sur le côté, aurait ripé. Mais il ne faut pas se prendre la tête. Là, c'est vraiment un exemple. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser cette, cette petite mèche en forme de point troll. Donc, on met ça dedans. Pas besoin de serrer fort. Ça sert à rien. Un petit coup de pression, ça suffit largement. Donc c'est parti. Là, je commence juste à marquer, on va dire quelques quelques petites impacts de balles. Après, on peut insister un peu plus. On peut très bien en faire des. Euh, des impacts auraient débouché donc voilà le résultat pour l'instant je ne me suis pas pris la tête j'ai fait les impacts un peu aléatoires. Donc on peut, vous pouvez continuer euh, ça euh, à peu près partout. Alors là, on va faire un, un, trou de, un trou de, débouchant. Et je vais vous montrer en fait une autre technique. Donc là, je commence par l'extérieur pour donner un peu de matière. Mais c'est vraiment pour marquer la, la zone. Je continue un peu à, à faire quelques petits impacts. Sans trop me prendre la tête. Parce que vous verrez que par la suite, ça va être vraiment la tourelle bien, bien amochée, bien oxydée. Qui aura été mitraillée un peu de partout. Quoi. On peut faire un petit coup de nettoyage avec un pinceau sec, histoire d'y voir un peu plus clair. Vous voyez, même ça, ça peut être très sympa. Pour ceux qui n'ont pas trop forcément envie de pousser les choses, et se dire, bon, bah ben voilà, ça, ça me suffit. Pourquoi pas alors maintenant je vais changer de mèche je vais prendre la mèche ovale et je vais vous expliquer pourquoi en fait donc là je vais reprendre le trou que j'ai fait tout à l'heure et je vais pousser en fait par l'intérieur et le fait que ça soit ovale, le but, c'est de donner de la matière, du plastique, par derrière. Vous voyez, quand je pousse, ça donne un peu plus de matière. Donc là, je vais pousser encore un peu plus. Mais il ne faut pas déboucher complètement, il faut vraiment s'arrêter avant. Voilà, là, j'ai bien poussé. J'ai de la matière. Voilà, là, c'est juste parfait. Alors ça c'est une, on va dire la deuxième astuce, la première c'est vraiment l'histoire de faire des petits pics, de, de, de, des petites impacts de balles, donc là maintenant avec un scalpel on va fendre cette partie là, donc c'est assez fin, un peu comme une part de gâteau mais sans, euh, voilà, sans, sans trop vous prendre la tête, ça sert, ça sert à rien de, de faire un truc euh, régulier, c'est parce qu'en réalité quand il y a un impact comme ça, l'acier chauffe. Et pour faire un... simuler vraiment l'impact avec l'acier le... qui aurait fondu presque autour de l'impact, je vais vous montrer comment je réalise. Donc là, vous faites ça avec un petit scalpel. Voilà, par exemple, on va le fondre ici. Voilà, comme ceci. J'ai fait quelques striures autour. Pas besoin d'en faire 36 000, mais... C'est pour pouvoir, en fait, maintenant l'écarter. Donc là, je prends de la colle, la colle extra fluide de chez Tamiya. J'en mets un tout petit peu autour, histoire que le plastique soit plus souple. Maintenant, on va venir le travailler, en fait, petit à petit, avec un cure-dent, par exemple. Donc là, moi, je prends un cure-dent, je fais comme ça. Et on va commencer à rabattre les côtés. Donc, il ne faut pas essayer que ça soit trop, trop nickel. Vu que ça va être une tour euh, vraiment euh, complètement euh, mitraillée par la suite, faut pas non plus essayer. Euh, vous allez voir, le résultat est, est, est quand même très très propre, il n'y a aucun problème. Donc là, je commence à rabattre tranquillement les côtés. Et le but, c'est d'écraser, en fait, de venir aplatir euh, toutes les petites découpes qu'on a fait. Là, je viens l'aplatir en tournant, vous voyez, comme un rouleau pâtissier. Et là, voilà, on a un petit rendu vraiment sympa. Vous pouvez continuer l'opération sur tous les trous qui ont été débouchés, même les tout petits, ça fonctionne quand même. Voyez, un petit coup de scalpel, même sur les tout petits trous. Je fais ça vraiment sur ceux que j'ai débouchés. On met un tout petit peu de colle, histoire de fondre. Allez, avec la pointe du cure-dent, on écarte gentiment, on vient aplatir sur les extrémités à l'extérieur. Comme ça on a un petit rendu vraiment je vous dis euh, le plus réaliste possible. Ensuite je viens retirer le surplus de, des bavures qu'il y a, mais sans trop insister, j'en laisse un petit peu, qu'on ait toujours un petit effet d'impact et que ça ne soit pas trop trop plat. Maintenant, on va prendre cette mèche. Et je vais vous montrer avec ça. En fait, c'est pour faire l'impact d'un obus ou d'un missile qui aurait vraiment frôlé. Donc pareil, je viens de travailler sur le côté. J'enlève le surplus des bavures. Je vais en faire un autre ici. Donc c'est vraiment des exemples. Après, euh, vous faites comme vous le sentez, vous pouvez insister un peu plus. Donc là, je, les micro-bavures et la poussière qu'il y a, vu que ce pas évident dans un creux comme ça, je viens badigeonner un petit peu de colle à l'intérieur, comme ça, ça, ça nous fait une surface plus propre. Donc ensuite, là, je vais remettre euh, la mèche ovale, donc, avec l'outil ovale qu'on a utilisé au départ, là, je vais venir faire d'autres impacts. Ça, on va dire que ça va être des impacts un peu plus grosses, euh, du style un tir de roquette qui n'aurait pas débouché cette fois-ci. Donc, avec ça, je fais ça, en fait, c'est pour marquer. Euh, en fait, c'est comme une pointe C'est vraiment pour que, vous allez voir, avec l'autre outil, après, ça se... Je rentre bien à l'intérieur, sinon ça glisse et c'est pas évident. Donc on va venir agrandir après ces trous avec l'autre tête ronde. Donc là je viens mettre la petite fraise ronde dont je vous parlais. Et on va venir repasser en fait euh, au niveau de, de certains trous. Du moins les trous qu'on vient de faire euh, avec la mèche ovale. il faut avoir un bon appui derrière. Toujours avoir un bon appui pour pas casser le plastique. Toujours pareil, hein, on essaie d'enlever euh, les bavures. Vous allez voir pourquoi, parce que ces trous que j'ai fait, c'est vraiment pour l'époxy en fait. Pareil, l'acier se dilate autour de ça, donc avec l'époxy, on va pouvoir réaliser ça. Je vais y mettre un petit coup de colle extra fluide. L'histoire d'enlever les, les miettes et les résidus de, de plastique. Les petites bavures. On a une surface propre. Donc voilà, pour le moment, on en est ici. Et maintenant, je vais vous montrer, euh, avec l'époxy, comment je fais. Donc, je me mets un petit peu d'époxy sur une feuille d'alu, après vous pouvez mettre ça sur, sur un bouchon ou euh, du moins où vous voulez. Donc là avec la pointe, je viens mettre un petit peu d'époxy dans les trous que je viens de réaliser avec la, la fraise ronde. Avec la pointe d'un pinceau qui est un petit peu ovale, donc qui est idéal, ou alors un petit bout de bois que vous avez taillé, je viens écraser le milieu. Comme ça ça nous fait les, les petits boudins en fait de, de l'acier qu'aurait qu fondu donc on se prend pas trop la tête après on peut venir donc là j'ai un autre type de colle donc j'ai plusieurs cols il y en a un que j'utilise souvent pour l'époxy ça dilue un petit peu l'époxy puis on peut venir travailler en fait euh, on va dire l'acier autour euh, de l'impact on peut venir travailler gentiment lui donner un petit peu plus de relief pareil pour euh, on va dire euh, l'impact sur le côté qui aurait bien été dé déglingué. Je viens y mettre un petit peu d'époxy à l'intérieur. Donc là, c'est normal, ça vous paraît un peu euh, grossier. Mais après, on va reprendre les mèches, les mèches qu'on avait au départ. Et on va venir retravailler l'intérieur des trous pour que ça soit plus propre, vous allez voir. Donc là, j'ai pris un petit cure-dent où j'ai un peu amélioré la pointe. Et pareil. Je viens écraser à l'intérieur, vous voyez, comme ça, ça fait des tout petits boudins, pour que ça soit vraiment réaliste. Je vais un peu tirer vers l'extérieur, voilà, sans trop en faire. Et maintenant pour finir cette étape-là, on va venir en gros nettoyer tout ça. Donc on va reprendre la mèche ronde pour nettoyer l'intérieur des, des creux. Et on va affiner en fait euh, bah, tout simplement les impacts pour que ça soit vraiment euh, le plus réaliste possible. Donc la petite mèche ronde. Et là le but ça va être de revenir à l'intérieur des creux pour affiner en fait tout ça. Parce que sinon ça fait trop grossier. Et donc, euh, après, bon, bah, ça fait euh, trop d'acier fondu et on n'est plus à l'échelle. Donc là, je reviens reprendre à l'intérieur des trous. Je viens bien appuyer. Donc, il faut être assez précis. Il ne faut pas aller à côté. Il ne faut pas enlever tout l'époxy. Il faut vraiment qu'il en reste un minimum. Vous voyez, comme ça, c'est parfait. Comme ça, on a notre petit effet de relief. Pareil, on reprend la mèche ovale. Et on va venir recreuser l'intérieur pour enlever euh, le surplus sans toucher à l'extérieur. Et en plus, regardez, c'est marrant. La brewing euh, 1919, à côté, on a l'impression qu'elle tire toute seule. <rire> Et voilà les amis, c'est tout pour cette... Euh Petit tutoriel vidéo, peut-être que ça va vous aider, peut-être que vous avez d'autres techniques. Enfin moi ça me fait toujours plaisir de partager ce, ce genre de vidéo. Donc voilà, ouais, on a rendu euh, plutôt euh, sympa. Donc, vous allez voir après avec la mise en peinture, euh, en état et tout ça, euh, de vieillissement, ça va être super chouette. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit like, des petits commentaires si vous avez des questions. Euh, si je peux vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner mettez la petite cloche pour les notifications et je tenais aussi à rappeler pour les notifications il euh, y a des personnes qui ne reçoivent pas les notifications et en réalité j'ai envoyé des mails à YouTube il faut savoir que c'est YouTube qui est complètement merdé et ils ont des gros gros problèmes avec ça donc ça arrive à des, des, des, des, mille, des millions de gens et euh, donc je suis désolé pour ceux qui ne reçoivent pas les notifications mais c'est pas de ma faute en fait ça arrive à des personnes donc c'est pas la majorité des, des abonnés mais malheureusement euh, YouTube ne peuvent pas réparer cette erreur donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt les amis. Ciao ciao